Que le Seigneur vous bénisse, euh, le pasteur m'a demandé de rendre ce témoignage. En fait, euh, ça faisait plusieurs temps que, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, je, voyais, euh, euh, je voyais des petits extraits des prédications des autres pasteurs. Oui, ils disaient rien de mal, mais parfois ça arrivait que je likais ou bien je partageais. Et euh, après ça, il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait « mais pourquoi toi tu fais pas ça ?»« Tu vois que ça attire quand même d'autres personnes et tout, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et après ça, ben, je me suis dit euh, « non, c'est trop la honte ». Et euh, après ça, bon, j'ai laissé tomber et euh, après ça, ça, continuellement, j'entendais toujours « pourquoi tu fais pas ça ?» Et euh, après ça, un jour, mon petit frère, il m'avait montré une vidéo, il m'avait dit « si tu veux, tu peux partager ». Et je me disais, oh, non, je ne vais pas le partager. Et après ça, bah, la semaine passée, quand je suis venue à l'église, euh, le pasteur à un il a dit, ouais, pourquoi vous ne partagez pas des extraits quand c'est pour partager d'autres choses, vous le partagez et tout. Et c'est là où je dis, ouf. Et je suis rentrée directement à la maison. Et après, j'ai fait euh, quelques vidéos. Et euh, j'ai vu comment ça touchait euh, quelques âmes. J'ai vu même une personne... Euh, qui euh, n'aimait pas trop la parole de Dieu. Et il a même posté euh, notre église et vraiment, ça a touché mon cœur. Et voilà, je remercie le Seigneur pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai des témoignages à rendre. Donc, euh, vous savez, ce n'est pas facile pour moi de témoigner. Parce qu'à chaque fois, le temps de me faire passer, je descends toujours avec les pasteurs. Mais ça me tenait à cœur, j'ai dit, mais comment je vais glorifier ces dieux de tout ce qu'il fait? Donc, ça a commencé d'abord chez moi à la maison avec la machine, la, lave-linge. La machine était tombée en panne et ça donnait le code d'erreur sur l'écran. J'ai essayé de voir le problème selon euh, les fabricants ils expliquent que euh, ce code d'erreur signifie ça j'ai ouvert la machine, je fouillais partout dans la machine, je ne voyais pas, là où il y avait une fuite. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent, pour acheter la machine ici, il faut économiser. Alors, je fais une semaine, chaque fois quand je venais du travail, je descendais dans la cave pour aller voir la machine, si un jour ça va marcher. Mais, ben, j'étais au bout, j'ai dit, bon, c'est fini, la machine est partie, maintenant Seigneur, tu vois toi-même, « Je pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire ?» Un certain vendredi, j'arrive à la maison. Même en travaillant, j'ai pensé à ma machine à la maison. <rire> j'arrive, je dépose mes outils. je dis, Bon, je vais aller voir la machine. » J'arrive, je regarde, j'ouvre, il n'y avait rien. Je lance la machine, la même chose. À un moment, je me sens de moi, je dis « Mais non, je dois prier pour cette machine. » Je prends mes deux mains, je pose sur la machine. « j'ai dit, Seigneur, tu es l'idée qui entend. Il n'y a rien d'impossible devant toi. Tu es capable de faire que cette machine puisse fonctionner. Et en plus, tu as dit, là où moi, Jonas, mes pensées, mes idées terminent, ses limites, C'est là où toi, tu commences. Maintenant, moi, je suis au bout. Toi, commences. Et au moment où j'ai terminé ma prière, j'ai dit, Amen j'entends comme une voix dans mon cœur qui me dit branche ta machine je prends la machine et branche il dit allume ta machine j'allume ma machine et la voix qui me dit observe bien ta machine je commence à observer du coup quand la machine s'est lancée au bout ça ne travaillait pas au moment où tu les mets, ça se met directement sur les rêves mais à ce moment là la machine a travaillé pendant une minute j'ai calculé bien une minute et j'ai vu une fuite dans l'endroit où je ne pouvais pas voir tellement c'était bien caché je me suis directement mis à genoux devant la machine. J'ai dit, Seigneur, tu y es le dieu de l'impossible. <rire> Et aujourd'hui, ma machine fonctionne. Que Dieu soit loué. Et deuxième témoignage, j'ai mon grand frère qui est en Angola. Et lui, quand tu lui parles les histoires des dieux, il faut oublier, il ne les croit même pas. Et euh, j'ai un autre cousin parce que lui, il est à la province. Mon cousin habite euh, la capitale qui est Luanda. Il a fait le déplacement. Il est allé là-bas. Il est arrivé. Il m'a appelé. Il m'a dit Vraiment, je suis inquiet. J'ai trouvé ton grand frère ici. Il est vraiment sérieusement malade. Je lui ai au téléphone. Je lui ai posé la question Qu'est-ce qui ne va pas Il me dit Ça ne va pas. Je n'arrive pas à marcher, si je marche euh, une minute, j'ai l'essoufflement incroyable. C'est pour cela que je maigri, je ne sais pas quoi faire. J'étais abattu. je lui dis ok, on va voir ce que le Seigneur va faire. Est-ce que tu acceptes J'ai commencé pour lui dire, est-ce que tu peux sortir euh, là où tu es pour aller à Luanda et puis on va trouver le moyen, si ça ne tient pas tu vas à Kinshasa, on va faire des examens hey il a dit ok, il n'y a pas de problème je dis ok, je vais voir si j'arrange l'argent je vais t'appeler Dans mes pensées c'était comme ça Mais une fois je me suis assis j'ai dit oui on va le soigner, on va le traiter il va... mais ce qui m'inquiétait en plus ce n'était pas sa santé normale comme ça mais sa vie à lui j'ai regardé plus son état j'ai dit mais il peut aller à l'hôpital il va mourir mais où il ira c'est là que tu as commencé à travailler dans moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as accordé la grâce, je suis là. Si je suis ici, il n'y a pas Lazare, comme tu l'as dit. J'ai pensé à lui, j'ai pensé, un jour, je me suis dit, bon, je crois, moi, je crois à 100%. Si je lui parle de ces dieux que moi j'écris, il y a quelque chose qui va passer dans sa vie. Mais comment J'ai dit, Seigneur mais réellement des mots corrects quand je lui parlerai que cela puisse lui toucher qu'il accepte et je sais je sais de tout mon cœur. et je suis à 1000% certain si on prie pour lui et que les pasteurs prient pour lui il sera guéri mais maintenant ça dépend de lui moi je le crois mais maintenant lui et euh, c'était un samedi le soir j'ai pris le téléphone. Je lui ai appelé. J'ai dit, écoute mon frère, je suis vraiment touché. Ton état. Je peux tout rassembler. L'argent de ces banques du monde. Je peux t'envoyer où je vais. On va te soigner. Mais la personne qui a un dernier mot, ce n'est pas des médecins. C'est notre. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors, moi... J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il continue à le faire. Ces dieux là je ne ai pas vu euh, faire comme ça au hasard. Ou... Non, non, non. non. Il y a un homme. J'ai vu comment Dieu travaille avec lui. Et comment Dieu agit. Je vous dis, il est vraiment le Dieu tout puissant. Il agit. Est-ce que si je vais lui parler, qu'il prie pour toi, tu vas l'accepter. Parce que s'il si prie pour toi, je t'ai dit à 100%, que tu seras guéri. Il est resté calme. Il me dit Qu'est-ce que tu me rends compte Tu es certain J'ai dit Tu es sûr de ça J'ai dit Je, je t'ai dit vrai. J'ai des témoignages dans ma vie. Cet homme a prié pour moi. Et puis il me pose la question Qui est cet homme J'ai dit, dit dans mon cœur Ah, ici, ça va être un peu compliqué. J'ai dit C'est mon pasteur. Il a resté euh, quelques secondes. Il a dit Oui. Dis-lui de prier pour moi. J'ai dit Seigneur, merci. Quand je suis venu, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué le problème. Le pasteur était fortement touché de ça. Il a dit, appelle lui au téléphone. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Amen. Moi, j'ai parlé du pasteur seulement pour la santé. Mais quand le pasteur parlait avec lui, il leur posait tas de questions. Il a dit, est-ce que tu crois... Ce qui m'a touché, qui m'a réjoui en même temps, il lui pose la question, est-ce que tu crois que l'idée ou celui qui est qui peut te faire dans ta vie si tu l'acceptes Les mots « accepter », c'est là moi je m'entendais maintenant. C'est « accepter », c'est pour être guéri physiquement ou quoi Lui, il a dit oui. non Le penseur a dit non, non. Est-ce que tu lui connais d'abord Lui, il dit... C'est les créateurs des cieux et la terre Le pasteur maintenant, il lui présente Jésus Il dit, c'est le Seigneur Jésus Christ Tu l'acceptes dans ta vie Quand il a ajouté dans ta vie, j'ai dit Oh, merci Seigneur C'est ce que je m'attendais Et l'homme a répondu de tout son cœur Il a dit, oui, je l'accepte Le pasteur a dit C'est pas fini hein? C'est un peu long, supportez-moi L'homme, quand il a dit Oui, j'ai dit, merci Seigneur Je pense on est dans la bonne voie. Il y a quelque chose qui va s'opérer. Oui. Le pasteur a commencé à prier. Il a prié. À la fin, il me dit Sois en paix. Le Seigneur va agir. Il est guéri. Oui. Moi, j'ai dit Je l'ai déjà crié avant même que vous l'ait dit. C'est dans mon cœur j'ai je l'ai dit comme ça. Et euh, ça s'est passé deux jours. C'est comme si quelqu'un qui a planté une graine de maïs sur la terre, il faut aller chaque matin, tu vas voir Est-ce que ça poussait Et Je lui ai appelé. J'ai dit Tu vas bien Ma première question, tu vas bien Il dit, oh, tout va bien Aujourd'hui, même le matin J'ai dû marcher Faire un tour du quartier Je n'ai pas eu de soufflement Allez. Oh, je suis guéri J'étais tellement dans la joie Et je suis revenu pour voir l'homme de Dieu Je lui ai dit, vraiment, le Seigneur a agi Allez. Regarde ce que l'homme m'a dit Qu'est-ce qui s'est passé Le vendredi ici le cousin qui est sorti de Luanda pour là où c'est lui qui m'a rencontré l'histoire, c'est un terroriste. Avant, je lui parlais, je lui je lui donnais des témoignages. L'homme me disait toujours, oh, votre pasteur, oh là là, lui, on m'a dit toujours, il est déjà sorti, il ne prêche même plus le message. J'ai dit, écoute, je lui disais toujours, j'ai dit :« écoute, je vais te dire une chose. Toi et moi, avant de croire que ces dieux existent, on l'a entendu quand même nous parler. Si c'est Dieu qui parle, il n'agit pas, il n'y a personne qui pouvait le croire. Donc Dieu doit parler et agir. S'il si agit, quand il s'est manifesté, on a crié que Dieu est vivant. Il est véritable. Non, lui, il ne me croyait pas. Et le vendredi, je l'appelle, je lui dis, écoute, ça va bien Oui, Il dit, oh non, je suis déjà, parce qu'il se déplace pour aller travailler, et puis il revient. Il dit, non, je suis déjà de retour, je suis arrivé. J'ai dit, ah Comment Parce que mon frère, grand frère s'appelle Jean-Claude, j'ai je un couple JC. J'ai dit, est-ce que tu as vu JC Il dit, oui, oui, je le vis euh, quand je suis arrivé. Alors, je le vis. Il, et puis, il s'est arrêté. J'ai dit, bon, tu l'as vu, il va bien Il dit, oui, je le vis. Et puis, il, il s'est ressaisi il dit, ah oui, oui, attends. Attends, je comprends. Je comprends pourquoi tu as dit deux fois, si, il va bien. Mais, c'est étonnant. C'est la toute première fois depuis un mois et demi que je suis ici, de voir J.C. bien habillé. Et puis, oh, il parlait, il est en bonne santé. Ah, il dit, ah oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je comprends, je comprends. L'autre fois, je l'ai vu au téléphone, il s'est retiré dans le coin, il parlait, il parlait, je voyais l'homme disait toujours, oui, oui, je l'accepte, oui, oui, je l'accepte. Après, quand il est revenu, il m'a dit, j'ai parlé avec le pasteur de Jonas. Il dit, mais ton passé, comment encore il s'appelle J'ai dit, c'est Frère Léonard. Ah oui, Frère Léonard, tu sais, c'est un homme de Dieu. Hein? J'ai dit, oh, l'homme a changé. Du coup, l'homme a changé. Il dit, je vois maintenant avec mes yeux ce que Dieu a fait. Donc, J.C. est en bonne santé. Donc, tout ce que tu me disais, je les crois maintenant. Et il dit, écoute, est-ce qu'on on vous suit Parce que ici je n'ai pas Facebook. « Est-ce qu'on vous suit aussi sur WhatsApp ?» Et moi, j'ai dit, « Ah, c'est WhatsApp ?» J'ai dit, « Non, je ne sais pas, mais je vais demander quand même. » Il dit, « Non, maintenant, j'ai envie de vous suivre parce que j'ai vu vraiment que c'est un bon... » Il dit, « Mon frère, je vais te dire une chose. » À nos jours, aujourd'hui, surtout, dans ce qu'on dit, « Message, pour trouver un pasteur comme votre pasteur... » Je vous dis, je suis sincère, hein, c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. « Pour trouver... » Un pasteur comme votre pasteur, c'est difficile. Mais votre pasteur, je te dis, c'est un homme de Dieu. Parce que je vois Jean-Claude devant moi. J'y sais, je peux te certifier, notre pasteur, il a un vrai Dieu. Et vous savez, j'étais tellement dans la joie. Je lui dis, mais tous ces temps, il dit, mais frère, il me dit, frère. C'est pas facile. Tu sais, toi-même, c'est un combat. Mais là, j'ai changé. Mais, envoie-moi, à chaque fois, envoie-moi des prédications. Maintenant, je te dis, je vais commencer à les suivre. Parce que je vois que c'est un nombre dédié. Et puis, il me dit, ça, je vais lui dire quand même ce qu'il va dire, le pasteur va entendre. Il dit, mais ah, dis-lui de prier pour moi parce que je ne veux pas demeurer ici. Mes enfants... Non, non, ils n'ont pas repris l'école parce que j'avais. Est-ce qu'il peut le faire pour moi Je n'ai pas dit ça au pasteur, je suis le témoin devant vous. J'ai dit écoute, tout est possible. J'ai dit ce que j'ai vu, Dieu faire à cet homme, c'est même pas l'argent, c'est plus que l'argent. Ma vie à moi, quand je te dis comme ça, c'est grâce à cet homme que Dieu a utilisé dans ma vie. C'est pour cela que je me tiens à te témoigner. C'est pour cela que je voulais vraiment vous remercier et remercier aussi les pasteurs avoir d'abord permis que je puisse témoigner et de tout ce qu'il fait et euh, que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse richement.